À la fonderie, je travaille beaucoup là-bas, on... c'est un peu comme dans le cinéma, on attend beaucoup. Et pendant que les grosses pièces étaient en train de se faire, j'en profitais pour faire des choses pour moi. Des coupes, des chandeliers, des lampes, des sculptures au fond qui portaient le, le même goût panthéiste mais qui en plus avait un usage des sortes de sculptures du quotidien. Et j'aimais l'idée qu'elles m'entourent et qu'elles aient un, une fonction. Et puis de fil en aiguille, autour de moi, on s'y est intéressé, puis les choses ont... On m'a engagé à en faire d'autres, plus grandes, plus fortes, des lampadaires, des... Je me suis pris au jeu et j'adore, en fait, c'est un... Pour moi, c'est une célébration panthéiste. Je dis ma... Mon addiction, on pourrait presque le dire comme ça, aux forces de la nature. Et c'est une manière de célébration que... De l'incarner dans des objets singulièrement pour des coupes qui vont porter des fruits et des chandeliers ou des candélabres qui vont éclairer des conversations, des dîners, la vie. C'est une participation au fond, ces objets, à la... au plaisir de vivre.